Roi des rats, j'aime bien moi. Franchement, c'est un bon perso. Tu fais des tu t'as de la tempo. Je pense que c'est pas mal. Salut Lamberito, hello, hello. Comment ça va Roi des mechas. Ah zut, on trouve un token, on reste, évidemment, avec micro, il y a des tokens, ouais, remarque il n'y a pas vraiment de tokens en vrai, que le token c'est genre une bête et c'est pas forcément ouf, on verra. Salut Nimble MR, hello hello, bienvenue à tous. Oh, la carte classique elle va bien avec ce perso aussi. Bon démon. Sur votre euh, démon. Démon, démon, démon, démon, démon. C'est pas très intéressant pour nous. On va cliquer. Salut c'est moi, c'est moi j'y crois. C'est quand la mage C'est ton premier message sur le chat. Je sais qu'on est vendredi et que c'est bientôt le week-end, mais la moindre des politesses, c'est de dire bonjour quand même. Vous quand vous arrivez sur le live, je vous salue. Même si vous êtes très très nombreux et parfois c'est, ça peut être fatigant, mais je le fais quand même, c'est la moindre des politesses. C'est quand la mage C'est juste... Déjà si tu dis bonjour, c'est bête hein, mais juste tu dis salut. Même t'es même pas obligé d'écrire bonjour, tu dis juste euh, SLT. Virgule, c'est quand la mage Franchement, je te réponds avec grand plaisir. Mais là, c'est difficile pour moi de te répondre, tu je comprends bien. C'est mardi. Normalement, c'est mardi la mage. Mais fais un effort quand même. Roi des pirates. on prendrait pas un éclaireur patient c'est une bonne carte hein dur à dire mousse ouais, ouais. en fait le truc c'est que si je prends ça je me fais, je me fais claquer en même temps j'ai envie de découvrir un 6 avec ça. Je pense qu'on va à let's go tempo avec ça. Ouais. Allez le bordé chaud hein. Obliger les gens à dire bonjour, ce fascisme qui s'ignore. Bah, J'oblige pas les gens à dire bonjour, c'est juste que c'est plus agréable pour moi quand vous dites bonjour. Mais euh, je vous oblige à rien. Si vous voulez pas dire bonjour, vous n'êtes pas obligé. Mais hein. libre à moi de pas vous répondre. <rire> je vous répondrai quand même, mais voilà, c'est plus sympa pour moi que vous dites bonjour. De à vous On va tripler maintenant. Il nous faut de la tempo. Justement, vu qu'on a ça, on va vraiment mettre le curseur sur la tempo. En fait, quand il y a ça, c'est vraiment... Euh, on s'en fout de up, vu qu'on a ça. Oui. En général, quand on up, c'est pour aller chercher une taverne 6 ou 5 de construction. Mais là, on l'a déjà, entre guillemets. Et en général, on va pas faire deux. On n'aura pas deux cartes de construction. Ghoul donc... Ah, Ghoul, ah, ghoul je sais pas. Lui, ses parents, il lui disait bonjour. Il, les trai... il traitait ses darons fascistes. <rire> c'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh allez <rire> J'avoue, j'avoue. Le, le euh, salut fish Serais-tu d'accord de donner le nom de prendre Tracker vg Non. Non, oh, c'est secret. Non, c'est euh, Firestone. Après, il y a Stoneback Tracker qui est bien aussi. Note qui s'est pas défendu d'être fasciste. Ça dépend en 2023 j'ai l'impression que tout le monde est fasciste. C'est quoi pour vous un fasciste Aussi bien je suis fasciste hein. Ouais, je pense pas en vrai mais. <rire> On va up ça. Nice. Avec ça, c'est pas mal hein. Ça, si on triple la carte, c'est celle qui est le plus haut qui compte, mais on va pas le loquer. C'était pour vous dire quoi. Je viens d'avoir la pub sur Super Mario, le film, ça a l'air en Ouais, c'est cool. Hein Moi, ce matin, j'ai regardé la bande-annonce du, du film, et la pub, c'était la bande-annonce. <rire> je te vous promets. Hein Genre, je lance le truc en plein écran. Je vois euh, le machin. Et je me dis putain mais en fait ça c'est la pub et après c'était la même chose quoi. Bref. Histoire incroyable n'est-ce pas Vous êtes toujours dans la course. Ouais on est au début de la game évidemment que je suis encore dans la course man. Oh Salut le hargneux, bienvenue à tous vous vous débrouillez bien. Roi des mecs mecs mecs mecs mecs mecs mecs Toute ma vie <rire> On est à combien là On doit être à 5 hein Ah, à 4. Ma curiosité, c'est quoi vos sandwiches préférés Le mien, c'est le poulet mayonnaise cornichon. Sandwich préféré euh... Ah, c'est intéressant. Très intéressant. Ça dépend. Ah, je sais pas, je saurais pas répondre à cette question. Moi, j'adore le Subway. Et au Subway, en général, je prends l'Italien BMT ou le Bœuf Pastrami. Donc, je dirais, euh, franchement, non, je dirais mon sandwich préféré, c'est Bœuf Pastrami, mayonnaise, cornichon. Vous vous pas là, quand même. Hein. L'Italien BMT, c'est la vie. <rire> Pour ceux qui aiment le Subway, il y en a qui détestent. Ça polarise en général, le Subway. Soit les gens adorent, soit les gens en détestent. Moi vraiment, je suis un fan absolu, hein, c'est mon fast-food préféré. Au-dessus du McDo hein, et du BK. Ouch. Ça, c'est good, good, good. Et on peut prendre double auspice. Il y a de la gourmandise. Hein. Ou alors, bon, agresse au bot, c'est juste pour donner plus de plus un, Ça me paraît un peu ledge. Ça par contre, ça me paraît vraiment bien. Il me parle, se plaît. Hein. Même si ça c'est très fort on a une super taverne hein. Franchement Après c'était le risque aussi ce qu'on a fait c'est de hop C'est risqué Je fais de meilleurs sandwichs Salut à toi t'as pas dit bonjour mais c'est pas grave euh... Je fais de meilleurs sandwichs Bah peut-être bien sûr pour toi Pour une, un sandwich froid dans du pain Autant le faire soi-même Bien sûr Faut arrêter avec ces arguments là à la con Tu vas dans un resto tu manges une cote de bœuf avec des frites En vrai tu passes un bon moment Et je te dis pas euh, Bah si pour manger une cote de bœuf tu peux la faire chez toi Bah non Parce qu'il y a aussi le côté euh, sympa tu vois tu te fais pas chier, machin. C'est ça aussi. Le plaisir. Tu vois aussi le euh, tu dis je veux ça, ça, ça. T'as pas à te faire chier à aller acheter ça, ça, ça comme ingrédient. Tu mets tous les ingrédients que tu veux. Tu veux. Si, moi j'aime aim... bien mettre plein de légumes dedans. Bah tu mets plein de légumes, t'as pas acheté acheter des kilos de légumes juste pour un sandwich. Derrière, tu vas pas savoir quoi en faire, ils vont pourrir. Bah voilà. Donc non, non et non. Oh non Ah non c'est bon. Oh Vamos. Oh les quatre cartes dans le tour. Ça croustille le crustacé Ok. Focus. Ah, un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné brun, bon. bon. je suis le premier seigneur des cris Ok Pourquoi je garde pas Mul pour le prochain tour Parce que là il y a Urzul, il y a plein de choses bien Et je suis quand même K24 Donc c'est un peu chaud en termes de life Alors je pense que c'est les PV qui, qui me font jouer tempo ici Ah l'Urzul nice ouais, je, je, Franchement je partais quand même du principe D'y aller avoir au moins un truc viable dans la ligne quoi. Là il y a vraiment que du détritu hein. Ça reste rare hein, Franchement Merci Captain Matt Merci pour le prime, c'est gentil. Ah il est pour moi lui, j'ai levé le doigt. Ah bah oui, j'ai levé le doigt un peu tard mais ça va. Bien sûr que ça se passe bien. Ça donne un mecha. Ah mais c'est un mecha le Jara. Let's go. Let's pas go. Euh... Ah, c'est pas mal quand même. Bon, il faut passer. hein. Je pense que ça va être bon. J'ai pas de ce bon dans ma ville, je suis jaloux en fait. Bah aussi bien t'aimerais pas. Hein. Enfin, je sais pas, as déjà... remarque t'as déjà goûté, mais t'as déjà essayé j'imagine, mais... Franchement, euh, pour un sandwich froid, tu peux le faire chez toi. <rire> Après, tu peux aller... Euh... Il est où Il euh... eh ben, y a euh, God 666Dam dans le chat qui dit qu'il fait de meilleurs sandwichs. Donc... C'est pas très grave. Peut-être, essaye de voir avec lui. Aussi bien, il habite pas très loin de chez toi. Tu vas manger un sandwich chez lui. Le troll jpp Jpp Jean-Pierre Papin ah, il nous manque elle hein ah, est pas morte bon. OK Je suis un peu en hybride hein, si je commence à jouer avec ça, mais j'avoue que c'est cool, hein, ça met un truc qui remet un truc. Ah, en même temps, démon c'est pété, hein, je sais pas. Il est gros hein Je vais virer cette Kai. De toute façon je vais pas jouer avec... Anto enfin... Pff, je pense que c'est un peu tard pour jouer avec Antour Looper. Avec euh, Avec le Nosferatu. Euh, par contre ça, ça n'a pas les effets du ça. Donc on va prendre un truc qui ramène un truc. Donc j'imagine ça. Ça permet d'activer lui. Ok let's go hein. Merci le Paco 1 pour le Prime tu, tu rolles pas pour Gangro Bah, si je roll, je vais pas trouver Gangro. La probabilité de trouver Gangro, elle est pratiquement euh, inexistante. Donc, faut pas roll pour le trouver. Il y a un Starbucks à Valence. C'est une machine pérave avec Trois choix dans le pâté. Ah, il y a dans le Dans le pâté à Valence, il y a un Starbucks maintenant Bah, franchement, j'y suis pas retourné depuis au moins. Sans blaguer Sans blaguer, hein Réfléchis pas d'air de conneries non plus. Je pense que ça fait au moins 9 ans que j'y suis pas retourné. Salut Alessia Nirt. J'ai une question. Mais je tente. Vas-y, vas-y, euh, je, je peux peut-être te répondre. Est-ce que tu sais comment on fait pour streamer des jeux qui sont sur la Switch Quel câble va où Merci d'avance. <rire> je peux pas. Non, non j'ai pas de téléphone portable déjà parce que je sais pas je sais pas utiliser donc euh... Non non, je suis pas la bonne personne pour ça. Mais... Man. Je peux te dire man hein. au man, man plutôt. Ah boule. Amoule. Oui, Oh. Service technique fiche. Non, non, mais moi, j'ai du mal avec le, le truc d'informatique et tout. Je note... Je... Moi, mon meilleur ami, c'est ça. C'est le stylo. Je les use, hein, par contre. Hein. J'en achète souvent. Mais les, les stylos, j'adore noter des choses avec des stylos. Je note rien sur les internets, moi. Tu mets la switch sur l'entrée in de la carte de capture, le out sur ton écran. La carte de capture, est reliée à ton PC tu peux stream en capturant le flux grasse en boîtier entre les deux. Genre gâteau fait des bons trucs. Ouais, j'aurais sûrement dit un truc comme ça aussi. J'ai des tournois prévus ce week-end. Euh... Normalement, l'océan. Ben. Normalement, ben. Oh, merci Thomas. 20 boulasses. <rire> merci, mec. <rire> J'ai vraiment très désagréable. Hein. Merci, merci beaucoup. Merci, c'est super cool. Merci infiniment. Bon, on a une belle texture, hein. Et on a, à la fois, on a euh, une belle créa qui... Bah, qui tempo, quoi. Enfin, on, enfin qui value plutôt. C'est moins taxe que sur Twitch, non, via les donations, oui. Bah là, si t'avais fait 20 euros via les abonnements, j'aurais récupéré 9 euros. Et là, avec 20 euros par don, je récupère 19 euros. Ouais, c'est bien. C'est mieux. Il rate. J'aurais choisi le même. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagnant. Ah, c'est tout de suite très très gros quand même. Ah, c'est cool ça. C'est le geste du gang écrabouilleur. Comme le Roi Crush. C'est un espèce de Roi Crush. Dans ma tête, en tout cas, c'est un Roi Crush ce truc. Je sais pas si le Roi Crush il fait toujours. Quand il arrive en jeu. Au tout début d'Hearthstone, bah ça, ça doit toujours le faire, c'est juste qu'on joue moins la carte, mais au début d'Hearthstone, quand on jouait euh, Roi Crush en 2014, jouer la carte, ça faisait pff, ça faisait trembler l'écran, c'était incroyable. Après, c'était une bonne carte en 2014. <rire> merci petit panda du 83. Merci pour le prime. Et merci Amtar, merci beaucoup, merci pour votre soutien. T'as fini ton stock de moutarde chez toi, Fish? Ah non, mais là, maintenant, il n'y a plus la pénurie. Mais, euh, Ouais, j'ai. Euh, toujours plusieurs pots en backup, mais. mais j'avoue que, ouais, j'en mange beaucoup, moi, de la moutarde. Hein. Franchement, facile un pot toutes les deux semaines. ha <rire> ha! Franchement, on. A droite. Nice. Ah on prend pas beaucoup hein. Ouais oh, il est très dur à battre hein. Mais bon. Ouais, trop trop cool. Roi des mechas. Ça va faire de gros dégâts. Hop, hop. Alors je pourrais pas gagner l'autre Parce qu'il est très très gros Il est beaucoup trop gros Il a mana infini, Donc lui il est pas battable Par contre au prochain tour Je prends Macaron Et je peux essayer d'arriver à accrocher la finale Il hein. y a moyen oh, Cette Urzul est incroyable Ça se triple Je pense il a pas Murloc dans le lobby, il y a moins de chances d'avoir des poisons. Je pense que ça se triple, ça m'a monté une tonne. Puis, c'est con, mais c'est pas très très combo avec mes euh, gangues et gang crabouilleurs. Donc, ce serait bien d'en avoir un et d'avoir peut-être la possibilité d'avoir un autre euh, truc euh, avec le Ral d'Agonie. Merci, petit panda du 83 je t'ai remercié déjà Bah remercie va Bon lui on le bat La question c'est Est-ce que Macaron Il peut prendre euh, Il peut mourir Contre lui Ouais mais lui Il est vraiment jamais battable Malheureusement C'est dommage Il a la mana infinie là Sur un tour 13 C'est rapide hein. Ah c'est trop dommage pas, Je sais pas Peut-être qu'avec Red Il y a peut-être moyen De de voler la guerre. Bon déjà il faut passer Macaron remarquez. Là je suis en train de m'enflammer. Lui il faut le passer. What Et Il a gagné Macaron Comment cela est-ce possible Greta. prendre une héroïne, je crois. La chance est de mon côté. C'est pas trop. En fait, je suis en train de me dire que vaut mieux avoir un maximum de taunt finalement, bon pis. Pas très grave. Hein. Le goût de la défaite. Vous voyez, on a... Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je me répète peut-être. Euh... Mais vous voyez, on a bien fait de pas... Euh... De pas chercher le... Le gangropter. Hein. Franchement, avec... on est resté 6 depuis longtemps et on l'a jamais trouvé. Nice. Très important d'avoir... La créature est tellement grosse qu'à elle seule, elle prend tout le bord en face. Mais, il faut la mettre un peu... En... Faut... faut pas qu'elle puisse se faire percuter par un... Ouais. Nice. Nice. Il ouais, faut pas qu'elle puisse se faire percuter par un Leroy ou par un... une Mounted. Donc très très important. Là on est presque dans une compo monorace. Bon, va Bon, Comment il a fait pour euh, gagner. Il est peut-être pas si gros que ça lui hein. Je sais pas. Peut-être qu'il Ouais. Vos ah, serviteurs ont vraiment tout donné. Leroy serait super. Leroy serait super. De Moteur de récolte activé. Je sais pas si ça va tenir hein. Ouais, il faut roll pour Leroy hein. Fallait roll, il fallait roll pour Leroy, là malheureusement, voilà wow, cette Urzul est incroyable. C'est hein. la compo il y a qu'un Ursule dans, dans le board. Ça, ça nous a permis de tempo, évidemment en final c'est un petit peu plus compliqué contre cet archétype là. Ça c'est très fort contre Mecha, genre, parce qu'en fait je peux jouer des, des ripop et en même temps avoir des ripop qui puissent contester les cartes en face. Là évidemment on est en face d'une compo big, donc compte big ça va être de la Mounted, ça va être du Leroy, ça va être de l'Héroïne Altruiste et ça va être de la Monocrea. Donc ça pour le coup ça a beaucoup moins de sens. Et il est tellement gros que peut-être que, peut-être que. Il croit quand même pas trop en vrai. Mais bon, on va voir, on va voir. Ah, ça t'urdule là. Oh, mon Dieu. Non, dommage, hein. ça c'est vraiment. Ouais, bon, il a. On sent le mana infini, hein. Du jeune homme, hein. Ouais, bon, en plus, il y a Boubou. Dans... Il y a mana infini, il y a. Oh ce hit est horrible Ah il est horrible ce hit Ah trop dommage trop dommage Bon oh. Pas trop de regrets parce que c'est la meilleure compo du jeu elle est imbattable Mais il est à 4 hein Ça aurait été magnifique hein, qui perd contre Macaron Ouais bah c'est ça c'est la compo la plus difficile à réaliser mais la plus forte Donc tu as mana infini C'est la seule compo qui fait mana infini